Il est possible de soulager des douleurs, modifier des tensions et autres sur le corps, sans avoir recours à un instrument et sans contact physique non plus. J'entends d'ici certains affirmer « c'est évident, on le savait déjà ». Et l'autre s'exclamait « foutaise, encore un illuminé ». Et si ça n'était pas le cas Si ce n'était ni foutaise, ni évidence. L'action par la pensée peut être testée. Cela mérite bien d'être connu et expliqué, non